Je suis un connexion de Je suis un connexion kon ci lolou troisième nek comme tout à l'heure remarque pour vraiment leur à ce qu'elle vous nous une augmentation des prix. Si vous un petit peu de sal, nous les prix petit peu de sal, nous avons un de sal, nous de sal, de de Taïdi n'y 22 500 francs. L'autre de la bouteille de l'huile de 5 litres de l'huile de 4 500 l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de de l'huile de l'huile de de de de de remarquez que vous avez fait le masser fait un masser à mon de à de de les de Ensuite, le que nous avons apporté des solutions. Nous avons voilà Nous solutions. les Nous solutions. de il y a des gens qui ont été mis qui pratiquement, les plus qui ont qui ont des gens qui ont été mis en place, qui qui ont été qui ont qui App..... Oui. Comme nous, Sénégalais en Deuxième point, que de ne disent pas que nous sommes en que nous je suis venu à la Sénégalais a un Il y a de a de Il de quand on que vraiment, une analyse pertinente pour que les tu Nous on a de faire. Deuxièmement, un le maintenant, les Sénégalais sont en train de se faire. de sont en train de se faire vous les calamités entre les, les, les citoyens et les États-Unis, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, de vois, tu En donc, avons fait un rapport de la rapport pour de 2008. Nous avons aussi un rapport article le 16 novembre 2021. qui vais aussi un rapport jangat. Les Sénégalais ne sont pas en train de faire et ne pas en train de faire. Actuellement, de, de taxi. De voilà, je suis d'accord sur ce aspect. Je suis ni vraiment bien Parce que si vous avez taxi, le taxi a impacté sur les prix. prix impacté sur le marché. De ce ki nga xamni eta ci tax yo les day jele Un de de transport bi dina ci diggu nam ko jele ko nim ko ashiminer de comme c'est un processus donc de passage faire déplacer de l'exportateur au commerçant Donc, nous vous d'accord un aspect des taxes, dans si nous avons le taxi mûroko, d'accord ni de processus. Donc, un avons vous pour un deuxièmement ni les gens ressentir augmentation de prix comme aussi cause belle cause oui mais au cause de relative à son balance commerciale premièrement il y cause de déficitaire de il est n'importe quel il y a be, bon café, un bon café, un bon café. Il café au Sénégal. Il y a un bon café au Sénégal, il y a un Sénégal. Il y a un bon café Sénégal. Il y a un un un nous cassé, Sénégal à travers le CSS. Si vous de de de la si vous venez de vous de de de si de vous les gens qui ont le Sénégal, ils ont fait le Sénégal, ils ont fait le Sénégal, ils ont fait le Sénégal, le Sénégal, ils Sénégal, le Sénégal, fait le Sénégal, Sénégal, Sénégal, le sucre Sénégal. Donc, le taxi, ils Sénégal, le Sénégal ce fait qu'ici à Bali, mon équipe indi dimbore dans un jackpot ascani, de gens les de du taxi pour ne Mais, course bienvenue aux mouvements, ligne avec une optique ligne consommée dans aussi course, mouvement pas Mais de matchs, il y a des il y a des le -E petit délire, il consomme, consommer est consommé, il n'y est Il il a est est consommé. Il a est cause est cause est cause une est na de sécurité nous avons bénévoles, nous sommes bénévoles, nous sommes bénévoles, nous nous sommes bénévoles, nous sommes nous sommes de nous sommes bénévoles, nous sommes de la sécurité de de de Maintenant, l'heure est petit monter job, nez job. nous nous donnons cette nuit, nous les consommer? Il faut juger puisque du la impacte Nous pas Inch'Allah, il y a des solutions pour me rapporter des solutions pour les Sénégalais. Le troisième point est la solution. La solution est une solution. comme vous le dit tout à l'heure il un taxi maintenant. Il n'y a pas de taxes parce que le taxi est alimenté dans le budget national. L'autre aussi, il faut que nous le Mais pour que la solution soit un petit côté de taxi, il y a un taxi. Maintenant. Nous le l'État n'est pas le secteur privé. Mais pour un intérêt de tous. Il y a un intérêt un de de tous. Et pourquoi pas boutique. boutique. pas que parce qu'il a pas le Sénégal est dans les Mais pourquoi pas Et en Sénégal, on crée un boutique pour le une exportation. Sénégal, c'est Pourquoi pas responsabilité d'exporter de fixer les pommes et les pommes de région, place et département, si vous avez place et commune, Si on a une période, vous pouvez nous donner une période, vous pouvez vous donner une période, de Peut-être c'est un peu de c'est trop libéral, donc Mais Ce sont les nécessités, l'État peut en charge. Mais pourquoi pas l'État? On ne peut pas on ne pas Mais l'État n'a aussi à la place d'exporter. Si l'État si dans ce cas, mon est pris raisonnable, des des il y a des eslots, vous savez, à ce moment-là, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous et à responsabilité. Tant que vous vraiment, les qui je il y responsabilité de la Il y a une responsabilité de Il y a une agence, qui service, il une de Il y a de de de et le fait que nous licence, nous ne dis partout que je n'ai petit réunion, somme, Mais pourquoi pas, et que licence. Pourquoi, sommes nous licence. Nous faisons des choses bien dans société pour faire des choses Nous faisons des choses une sont bien Nous avons des choses de sont bien dans Nous faisons des choses qui sont bien Nous faisons des choses de sont nous dans Nous faisons des choses qui sont bien dans la société. Nous faisons des choses qui dans Nous Nous Nous Nous Nous Nous donc le problème, Donc, problème pour une solution. Il y a des et des Il y des apport pour apports. Pour terminer maintenant, un de l'État. a de l'État. de de riche好好, états nous avons des que nous Mais l'autre que des centaines, milliers est un état qui Nous, nous avons nous, nous nous, nous des état qui est un état état qui est un il y a des gens qui ont été alimentés, pas libérés de façon qui, mais ont de de ont été libérés de façon qui, été de de il y a des prisonniers qui ont fait des choses, des choses qui ont des ont des ont des choses. ont des ont des gens ont des ont des ont des ont des ont des ont des ont des ont des ont des des ont des ont des on pareil faire des choses, on va on faire des choses, on va nous des des des faire des des ont des des des choses, des des aspect des faut insister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 je de la Sénégalais, Sénégalais, je suis allé à de de I'm in to...